Justement, mon petit Sangoku. Voici Londres. Voici Londres. Oui, je suis à Londres. Tu le sais bien. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Si tu veux venir manger un peu de riz, voilà. Ne prends pas ton nuage magique, c'est interdit. Ouais, depuis qu'ils font les lois sur les drones. Donc, il faut que tu prennes les transports. Moi, je suis dans le nord de Londres, donc. Tu devras prendre le métro et le bus. Alors, je t'explique quelque chose qui peut t'aider. Si tu as toujours ton euh, petit tordi avec toi, tu peux aller sur le premier site que j'appellerai Journée Planeur. On y go, Journée Planeur. C'est un très bon site, mon ami. Ce site-là, il te permet de voir d'où tu pars, d'où tu arrives. Tu vois, si tu veux aller voir la reine d'Angleterre, Queen, tu dois aller depuis la France. Ouais, non, on va pas aller depuis la France. On va aller à Oxford Circus. Tu connais Oxford Circus. C'est ton cinéma gratuit. Près de. C'est dans le centre en fait de Londres et tu vas aller voir la reine qui est à Green Park. Tu fais ça, tu fais planifier mon voyage. Bien sûr, tu peux me passer un petit coup de fil sur WhatsApp, mais le mieux c'est quand même au cas où je suis occupé. Tu sais, je mange du riz tous les jours à toute heure. Voilà comment tu peux faire tu peux y aller en métro, tu peux y aller en bus, tu peux y aller en vélo, à pied, c'est 15 minutes, c'est vachement bien ce, ce, ce site, tu en auras besoin, ok, donc je te donne ça, et puis aussi tu as cette application là qui est au top du top, pourquoi, parce que ça va te localiser, ça tu le mets sur ton téléphone, tu sais, ton détecteur de boules de cristal, tu vas rentrer l'adresse où tu es, tu vas rentrer la destination, voilà. Et après go. On va le faire en direct. On va faire Oxford Circus par exemple. Et on va dire Green Park. Mais tu vois, il a aussi proposé de te localiser directement. Moi j'ai pas envie qu'on localise et voilà ça te met une petite carte et tout tu peux zoomer voilà si tu voyages depuis le ciel tu peux aussi dézoomer tu sauras à peu près comment faire pour pour y aller avec depuis ton nuage magique et voilà c'est énorme c'est les deux applications moi je te dis qui peuvent euh, t'aider avec euh, les transports à Londres, parce que Londres c'est grand, Londres tu te perds, mais Londres c'est même pas la peine. Ouais, il faut avoir, faut avoir, presque être super guerrier pour, pour bouger sur Londres, tellement c'est compliqué. Donc euh, voilà, mais t'as les bus tout le temps, t'as des, des métros de partout, Et voilà. Tu, mais ce qui est bien, c'est que tu peux aussi rentrer dans la station, passer incognito, pas en mode super guerrier pas incognito oui sans beaucoup pas incognito tu vas tranquille à la limite tu fais comme moi tu, tu mets une casquette ou t'enlèves tes cheveux de super guerrier voilà et là on ne te voit plus du tout et du coup tu fais j'aimerais aller là et ils te disent tout ils te montrent la carte ils te donnent un plan ils sont vachement bien par rapport à ça donc euh, ouais n'hésite pas ou sinon tu peux aussi me contacter sur ma YouTube channel. A plus. Et bon courage pour les transports à Londres. Un petit, petit petit petit petit Petite info pour vous. Si vous voulez venir voir Big Ben. Big Ben en ce moment. Est en reconstruction. Donc si vous venez pour le Big Ben. ça euh, ouais. Ça va pas le faire. Donc euh, voilà. Mais il y a plein d'autres choses à faire à Londres. Je ferai une vidéo sur ça. Très bientôt. A plus les amis et n'oubliez pas de follow, de liker pour que mon ami Sangoku puisse savoir le message depuis sa planète Namek. A bientôt.